Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver après si longtemps, j'avoue. Euh, mais bref, je suis là pour vous parler notamment de One Last Stop de Casey McQuinston qui sort le, j'ai déjà oublié, 5 mai chez Lumen. J'en profite pour préciser que cette vidéo est en partenariat avec la maison d'édition Lumen euh, comme le seront un peu tous les contenus que vous allez voir sur Instagram, sur TikTok, un petit peu sur Twitter aussi, bref. Cassette McQueenston, c'est qui euh, C'est l'auteuriste et j'insiste sur le auteuriste puisque c'est une auteuriste non binaire euh, de euh, My Dear Fucking Prince euh, qui est paru donc chez Lumen aussi, euh, je crois que c'était l'an dernier, je ne me rappelle plus. Ce livre a été tellement décalé avec les confitements que c'est juste je suis incapable de me rappeler de la date de sortie en tout cas ce livre là je l'avais absolument adoré il m'avait fait hurler de rire euh, littéralement euh, j'étais en train de me marrer en lisant ce qui arrive quand même très rarement c'est une romance gay et euh, bah du coup euh, Yael revient avec One Last Stop qui est une romance lesbienne. C'est l'histoire de Auguste qui est ici sur la couve, euh, qui a 23 ans, qui arrive à New York pour faire ses études et évidemment la première chose qu'elle va faire c'est euh, chercher une coloc et elle va se retrouver dans une coloc queer. Et un jour où elle va à la fac en métro, elle va faire la rencontre euh, d'une très jolie fille avec un blouson en cuir qui aime la musique punk des années 70. Euh, qui s'appelle Jane, ici. Et tous les jours, elle va prendre la même rame et retrouver la même fille et discuter avec elle, etc. Sans se rendre compte que c'est peut-être un peu bizarre. Je veux dire, la probabilité pour qu'elle monte exactement dans la même rame tous les jours dans le même métro, c'est chelou, non Et donc au bout de quelques chapitres, elle va finir par percuter euh, qu'en fait, cette fille ne, ne sort jamais du métro et que c'est un peu comme si elle ne pouvait pas sortir du métro. Auguste va donc enquêter sur cette histoire et en profiter évidemment pour se rapprocher de Jane. De quoi ce roman parle C'est une romance lesbienne, vous l'avez compris. Mais c'est aussi euh, une histoire qui raconte un peu bah, la vie des jeunes LGBT, des étudiants LGBT je dirais, euh, à New York. Et personnellement c'est quelque chose qui a énormément fait écho en moi parce que j'ai été étudiante à Paris, euh, j'ai été dans des asso queer, dans, des, dans une colloque queer, euh, j'ai pris le métro, etc. Et même si ça se passe aux états unis il y avait ce truc quand même qui faisait que euh, c'était un, un contexte, un univers qui était extrêmement familier. Et alors je dirais pas que c'est la première fois que ça m'arrivait, mais disons que c'est quand même pas souvent. Ça parle aussi de l'histoire euh, des luttes LGBT, ce que j'ai trouvé extrêmement bien, c'est très bien intégré, je trouve, au fil de l'eau, euh, avec plein de petits détails, ce qui rend le récit évidemment plus riche et plus ancré dans le réel. Il y a aussi des histoires de secrets de famille, une enquête, et euh, un peu le fantastique, ce que personnellement j'ai adoré, que j'avais pas du tout capté, euh, parce que je n'avais pas lu le résumé, en fait, quand j'ai commencé à lire le livre, j'étais tellement impatient que j'étais là, ouh, je commence direct, du coup ça m'a énormément surpris, mais en fait c'est écrit dans, dans le résumé, vous l'avez compris, j'ai adoré ce roman, ça m'a énormément parlé, je me suis énormément reconnue dans l'héroïne. Et, entre nous, je mets ma main à couper que l'autoriste a écrit des fanfictions. C'est pas possible autrement. Il y a trop de scènes. Y a écrit des fanfictions. Vraiment, si je rencontre un jour cet autoriste, je pense que la première question que je lui poserai, c'est « Vous avez écrit des fanfictions ?» Ou en tout cas, Yale en a lu. J'ai oublié. Et comme je vous l'ai dit, j'avais pas lu le résumé, donc je m'attendais vraiment à du contemporain euh, comme celui-là. Euh, mais en fait pas du tout, et c'était vraiment chouette. La romance, je l'ai trouvé super chouette, j'ai eu à peu près tout ce que je voulais, des petits quiproquos, des moments de tension, des trucs romantiques, tout ça. Euh, vraiment top, j'ai absolument rien à dire. Et le seul truc qui m'a un peu déçue, si je peux dire, c'est que je m'attendais vraiment à marrer, euh, comme dans My Dear Fucking Prince, mais en fait pas du tout. Euh, parce que c'est pas du tout la même ambiance, euh, c'est vraiment beaucoup plus une enquête, euh, ouais c'est pas le même genre de livre, là on est vraiment sur la comédie romantique. En même temps c'est chouette euh, d'avoir du coup euh, deux livres qui sont dans des ambiances différentes, en plus ils se complètent bien, euh, mais voilà c'était l'attente que j'avais, que je n'ai pas eu, je n'ai pas rigolé euh, en lisant ce livre, mais c'était bien quand même. Et donc, vous l'avez compris, je ne peux que vous conseiller One Last Stop. Dans le cadre du partenariat avec Lumen, il va y avoir plusieurs choses. Euh, déjà, il va y avoir des concours pour gagner un exemplaire de One Last Stop. Euh, bah, du coup, le jour de la sortie, euh, jeudi euh, 5 mai cas où vous avez déjà oublié. Donc il y aura un concours pour gagner un exemplaire sur Insta, un sur Twitter et un sur TikTok et euh, j'organise une lecture commune. Ça va se passer euh, du vendredi 13 mai au vendredi 20 mai et euh, le vendredi euh, 20 mai je ferai un live sur Instagram et donc évidemment euh, vous pourrez en parler sur Insta, partager partage à vos stories. enfin bon voilà vous voyez un petit peu l'idée, vous savez ce que c'est une lecture commune. Donc voilà ce sera tout pour cette vidéo, euh, j'espère que elle aura attiré votre attention sur ce livre qui sort, et puis au passage aussi euh, sur celui-ci parce qu'il est, est vraiment bien aussi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut, euh, à vous abonner, et puis on se retrouve prochainement, je ne sais pas quand, pour de nouvelles vidéos.